Aujourd'hui, on, on, on sait que la, la, la situation, euh, euh, le niveau d'endettement de la collectivité, c'est un bon niveau d'endettement. On sait aussi que euh, euh, la situation financière elle est bonne. Donc, euh, le, le département, dans, ses, dans le périmètre de ses missions, euh, euh, peut maintenant intervenir et être en appui aussi de la démarche euh, du conseil départemental, de son président, de venir en appui aux collectivités à travers les contrats pays. Et le regard que nous avons, c'est un regard de vigilance, ça doit être sur l'ensemble du territoire. Donc, le début. D'aller à vieux habitants, d'aller à Marie-Galante, de maintenir un regard quand même équilibré, en particulier sur les territoires vulnérables. Donc ça nous, ça, ça nous convient pour le moment. La situation financière du département euh, est bonne. Hein Et comparativement à d'autres départements, et même au niveau national. Nous avons quelques points de vigilance à tenir, c'est le taux d'épargne, mais nous avons aussi un taux d'endettement, de désendettement, qui est tout à fait acceptable, six ans ailleurs, et chez nous c'est une année et sept mois, donc c'est une belle performance. Aujourd'hui c'était les grandes orientations budgétaires, de montrer quelle est la vision, l'ambition, du département sur les grands dossiers euh, liés à sa compétence. Et d'ici une vingtaine de jours, nous allons voter le budget euh, dans un cadre nouveau puisque avec des autorisations de programme et des crédits de paiement qui, qui va nous permettre de montrer l'affichage que nous avons pour l'aménagement du territoire, pour les contrats pays et aussi pour les politiques euh, liées à la compétence du département.